Euh... va être l'heure de penser au Karcher, là. Lui doit faire un nettoyage tous les 3 ans, je pense. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, départ au boulot, une heure plus tôt. Change la donne euh, au niveau luminosité, mais aussi au niveau du trafic routier. Enfin normalement. Cela dit, on est mercredi, il y a toujours un poil moins de monde. J'ai mis un collant sous mon pantalon de moto. Je me remercie de l'idée. Et on part une heure plus tôt parce que je vais boire un café avec un pote qui travaille deux étages au-dessus et avec qui on trouve le moyen de jamais se voir euh, pendant huit ans à chaque fois, quoi. Tu vois, la jeunesse. Ça fait bizarre les camions sans rétro quand même, ouais, avec la caméra là, c'est extrêmement stylé, ça doit être dingue de dedans, mais de l'extérieur ça fait un peu bizarre. Ouais, toutes les voitures seront comme ça dans 10 piges je pense. Délinquant Donc la police à mes côtés depuis Plusieurs centaines de mètres Et je crois que la dernière voiture Avec laquelle j'ai slalomé un peu vite Avant le flash Était également une voiture de la marée-chaussée C'est un comportement audacieux je suis Toujours stupéfait Par les mecs arrêtés au milieu comme ça Courageux ah oh non, non, non, non, si tu passes devant, tu roules. Je le sentais. Le seul docker qui me passe devant, c'est celui qui se traîne. quoi. Oh, il y a la France qui joue ce soir, il y a France-Maroc. Oh Ça va être tendu. Tendu, t'es tendu. Je peux même pas vous demander vos pronostics parce que la vidéo elle sort trop tard, mais... Voilà, je pense que ça, ça devrait le faire pour la France, quand même pas facile, ça va être un match verrouillé à mon avis. En fait c'est soit, c'est un match verrouillé tout le long et ça fait 1-0 euh, prolongation, soit le Maroc n'a jamais été mené dans la compétition, donc soit la France plie le match en 5-6 minutes, 1-0, et derrière euh, les Marocains c'est une situation qu'ils savent pas gérer, donc, euh, donc ça peut nous sourire, tu vois, à voir. Bon bah voilà j'y suis, Victor, I'm sorry I'm late, comme d'habitude, mais je suis là. Bon, bah c'est gagné, on est en finale, bien joué messieurs, France-Argentine, alors là ça va pas être la même chanson, hein. Et dimanche à 16h. On va s'arrêter faire le plein en route, parce que demain, il y a un paquet d'allers-retours qui nous attendent. Là, il faut avancer, euh, camarades, là. Qu'est-ce qu'il fout, putain Ok, à 10 km heure en ville, quoi. Ah, J'allais me rabattre à droite, et voilà, les champions. Encore un. Aïe, aïe, aïe, aïe, non mais là... Non mais là, bref, tâchez de rester vivant mes amis quand vous roulez à des heures pareilles dans de pareilles conditions, parce que là c'est fort quand même. Wow, il m'a fait flipper lui. J'étais en train de doucement me déporter sur la droite en plus, encore une fois. Lui voilà, je sentais bien qu'il était un peu à l'étroit derrière, non mais... Bon, ce soir ils sont en forme, hein. une déneigeuse dans Paris, mes amis, alors qu'il n'a pas neigé. Tout doux bien, tout ah, doux bien. Là, j'aimerais me mettre à droite. Grosso modo, ce soir, le, le code de la route est inversé, on roule à l'anglaise, en fait. Hein. Plus tu vas vite, plus tu es à droite. C'est ce que je retiens de cette excursion sur le périphérique. Aïe aïe aïe j'étais dans le déni J'ai bien vu que la porte de Champéret il avait marqué euh, prochaine sortie porte d'Anière donc après porte de Champéret pff, Je n'y croyais pas euh... voilà, C'est chiant Il y a un radar en plus ici je connais moins bien mais voilà Et Alors c'est pas la même chanson du coup Parce qu'après là-bas euh, moi je connais pas dans l'autre sens, elle est fermée aussi, donc faut que j'aille par la ville. Waouh, les boules, temps je connais pas les gars. Parviendrons-nous à rentrer chez nous avant l'hypothermie et la levée de la nuit On va À découvrir. Oh, dans la foulée, là, bougez pas. Hein. Par dernière, bon, déjà, faut que j'aille au moins à gauche si ce n'est dernière. Je sais pas à quel point je peux aller derrière et longer le périph, c'est ce qui me rangerait, mais bon bref, je vous laisse tranquille, je roule, vous verrez bien. Pas de chanter on va longer le périph. Et Adienne que pourra. Je sais pas, ça y est, je suis perdu. Après ça m'étonne, mais... Oh, je suis perdu. Je pense que c'était jouable par là. Voici. Oh, si. Ah oh, non, je sais pas. Ok, on est bien là où je pensais qu'on était. Alors, pour rentrer de tête. Euh, ouais, pour rentrer de tête. Faire. Oh je sais où on est On est là où je suis venu faire ma radio Et mon Ouais j'étais garé là-bas Et je suis venu faire ma radio à gauche Et pas du tout Dans la direction que je voulais prendre Non C'était à gauche là-bas l'institut Au centre de la radio où j'ai fait mes radios du doigt Il y a 3 semaines il est là-bas 15 jours On est complètement paumé important, très très important. Premier échec. On en est pas du tout là. Bon, le Valois, non, c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est le suivant moi. Ouais, c'est ça. Je vais arriver pas trop mal après. Hop là, Pondono, je crois bien que c'est bien là qu'il faut que j'aille. Oui, oui, oui, monsieur. Et voilà. On aurait fini par arriver à destination. J'espère qu'il y en reste... Bah là ça a l'air de marcher donc... Euh, on va voir... Ouais... Nickel... on ne plus marche pas tiens... Mais si ça marche... Bon, par contre... Euh... J'aime pas quand il y a quelqu'un qui attend derrière moi là parce que moi je mets 15 plombes, je suis un peu une précieuse à la pompe. <rire> je mets 15 plombes pour essayer de mettre jusqu'à la dernière goutte. Donc là, bon, je fais plus vite que d'habitude, mais au moins on va se coucher et on est tranquille pour demain, il n'y a plus besoin d'y penser. Bon, bah merci tout le monde d'être resté jusque là, merci d'avoir regardé la vidéo, passez une bonne soirée et puis à demain to